Bonjour et bienvenue J'ai prévu de tourner 100 vidéos sur le thème de la timidité. C'est un projet ambitieux et ce qui me motive, c'est vraiment l'envie de partager parce que quand j'avais 15 ou 20 ans, j'ai vécu de grands moments de timidité qui ont parfois perduré jusqu'à l'âge adulte. Ça m'a pas empêché de vivre, mais ça m'a suffisamment inconforté et parfois freiné dans certains domaines de ma vie pour me pousser à m'interroger et à m'intéresser de très près à cette part ombragée de moi-même. Il y a 15 ans, j'ai créé le site timidité.info, et là on vient juste de dépasser le million de visites. C'est vraiment énorme, ça me fait plaisir et ça m'a encouragé à poursuivre mes recherches et vous offrir aujourd'hui davantage de contenu. J'ai eu beaucoup d'interactions avec les visiteurs du site qui tous les jours m'envoient des questions, des partages sur leur émotion de timidité au travail, dans les relations amoureuses, en famille, en société. J'ai lu pratiquement tous les livres qui existent en librairie au rayon de la timidité et de la confiance en soi. Et là, ça fait un an que j'étudie les techniques de coaching basées sur les neurosciences. Donc, j'ai appris plein de choses cette année sur nos émotions, le fonctionnement de notre cerveau, nos croyances, nos leviers de motivation, nos blocages. Donc plein de choses à partager avec vous aujourd'hui. Mais la première chose que je voulais faire, c'est vous féliciter d'être là parce que si vous êtes là, c'est que vous n'êtes plus à zéro sur le chemin de la confiance en vous. Si vous êtes là, c'est que d'abord vous avez pris conscience de votre timidité, Ensuite, vous avez posé une action, parce que vous, venir vous informer, c'est déjà une action. Vous savez, la prise de conscience, c'est vraiment essentiel. Donc, toutes les personnes qui, comme moi, sont passées de l'état d'une personne timide à l'état d'une personne confiante, vous le diront, tout démarre toujours par une prise de conscience. C'est simple, vous ne pouvez pas changer ce dont vous n'avez pas conscience. Alors, cette prise de conscience, elle est sans doute très inconfortable, c'est très désagréable d'être conscient de sa propre timidité, mais cet inconfort va servir à vous donner envie de vous mettre en mouvement. Vous savez, il y a des personnes qui ne se donnent pas l'autorisation de vivre au sens fort du terme, mais n'en ont pas vraiment conscience. Si vous, vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui demande à exister plus fort. Une fois que vous avez pris conscience, vous allez pouvoir poser des actions. Et tous les spécialistes de la confiance en soi vous l'expliquent, c'est en posant des petites et des moyennes actions que vous allez pouvoir bâtir petit à petit une grande confiance en vous. Mais encore une fois, le fait que vous soyez là, c'est que vous avez déjà posé une action parce que venir vous informer, c'est déjà une action. Donc pour moi, vous êtes la démonstration qu'en réalité, vous avez déjà enclenché un mouvement. Donc pour ça, je vous félicite et je vous donne rendez-vous dans toutes les prochaines vidéos sur le thème de la timidité.